Aujourd'hui, je vais vous partager une petite astuce pour personnaliser vos codes QR. Donc ici, j'ai une présentation sur Google Slime et je voulais mettre un code QR au lieu que les gens doivent rentrer un lien court. Je voulais mettre un code QR ici, mais je voulais le personnaliser. Donc, avec Canva, c'est possible de le faire et de la façon qu'il faut procéder. C'est euh, d'avoir une présentation euh, sous forme de carré. C'est plus facile parce que le code QR va être euh, sous, sous format carré. Donc, euh, je vais choisir une publication Instagram carré ici. Et là, euh, j'avais déjà téléchargé, dans, téléversé dans mes... Euh, dans mes photos mon Bitmoji que je voulais personnaliser. J'aurais pu choisir dans les photos de Canva aussi pour m'inspirer, euh, mais euh, moi, ce que je préférais, c'est d'aller chercher euh, une image personnalisée. Donc, je vais aller chercher mon Bitmoji que j'ai juste ici. Et je vais la mettre en, dans le carré en entier. Et ensuite, je vais aller dans Partager et peser sur le petit plus ici. Cliquez sur « Code QR » et là, ce qu'on va me demander, c'est l'adresse où je veux aller mettre euh, ce code QR-là. Donc, je vais ici peser sur ma page. Je vais la copier. Je vais retourner dans ma création et je vais coller et je vais cliquer sur « Générer un code QR ». Une fois qu'il est généré, je peux le télécharger l'enregistrer. Je peux cliquer dessus. Il le ouvert dans mon autre page, donc je vais le ramener ici. Je vais cliquer sur le bouton droit de ma souris pour copier, retourner dans ma présentation et maintenant, bouton droit et coller. Donc maintenant, j'ai mon code QR qui est personnalisé. Je peux enlever l'autre photo et comme vous pouvez voir, je vais avoir mon code QR personnalisé que les gens vont pouvoir scanner avec leur appareil mobile pour atteindre ma présentation ici sur Google Slides. Donc, c'est de cette façon-là qu'on utilise les codes QR dans Canva pour personnaliser une image.